Bonjour Marc Feno. Bonjour. Plusieurs centaines de manifestants d'ultra droite ont défilé samedi dernier à Paris, certains sous des cagoules avec des croix celtiques. Est-ce que vous comprenez que la préfecture est laissé faire La préfecture s'inscrit dans, dans l'état de droit, comme sur toutes les manifestations. C'est une manifestation qui a été déclarée. Deuxièmement, c'est une manifestation qui n'avait pas donné lieu les années précédentes à des troubles à l'ordre public. Alors, dire ça, c'est pas forcément satisfaisant. Maintenant, oui. on est dans l'état de droit, puisqu'on sait très bien que toutes les décisions préfectorales, ça arrive d'ailleurs que les décisions d'interdiction préfectorale soient cassées. Au motif qu'il n'y a pas de, de, de troubles manifestes à l'ordre public et troubles avérés ou potentiels à l'ordre public. Et donc, ça oblige à autoriser ces manifestations. Est -ce on que peut pour... manifester avec des cagoules aujourd'hui en France, mais pas avec des casseroles. Non, on peut manifester avec des cagoules. On peut manifester aussi d'ailleurs avec des casseroles, puisqu'il y a des tas d'endroits où moi-même, je me déplace, où il y a des gens qui ont des casseroles. C'est le trouble à l'ordre public, ce n'est pas le, la nature de la manifestation. Après, il y a un deuxième sujet qui est la nature de, des, des messages qui sont véhiculés dans ce type de manifestation. On ne peut pas dire que le gouvernement, là-dessus, ne soit en retard de la main. On a dissous un certain nombre de, de groupuscules d'extrême droite, je pense aux Zouaves, les Zouaves de Paris, c'est comme ça qu'ils s'appellent, je crois, qui ont été dissous au motif qu'ils véhiculaient des, des théories euh, euh, néo-nazies ou, ou, ou d'extrême droite. Donc il y a deux, deux combats à mener. Un, il faut travailler dans le cadre de l'État de droit, parce que c'est comme ça qu'on doit travailler quand on est sur des autorisations de manifester. Puis deux, combattre ces idées-là. Le cas échéant, quand elles sont à ce point... Euh, euh, vé euh, véhicule de pensée terrible, de faire en sorte qu'on puisse dissoudre ces mouvements s'il si y a lieu de les dissoudre. Est-ce qu'à force de taper sur l'ultra-gauche, vous avez oublié l'ultra-droite Non, pas du tout. Euh, je ne crois pas du tout. On, peut, on a le droit d'être symétrique dans ce registre-là et de dire que les deux engendrent souvent les mêmes choses, c'est-à-dire de la violence, du rejet. Euh, évite que dans ce pays, on puisse se parler. Et moi, j'ai toujours été tout à fait symétrique dans ces... Je ne, je ne trie pas dans les... Les extrêmes, et je ne trie pas dans les violences, la violence est condamnable, l'appel à la violence est condamnable, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou d'ailleurs, D'ailleurs, au fond, ce n'est pas le sujet, je pense que c'est la violence et ce qu'on dit qui compte, et pas ce qu'on est qui compte uniquement. Marc Fiedot, ça fait un an euh, maintenant qu'Emmanuel Macron a été réélu à l'Elysée, Elisabeth Barne fêtera le même anniversaire la semaine prochaine à Matignon, comme à l'école, euh, vous mettriez quelle appréciation Très bien, bien, peut mieux faire ou nul bah, je, non, je, on est, pardon, on n'est pas à l'école. Ça, ça me fait penser à l'école des fans, même. J'ai cru vous allez me dire l'école des fans. Il y avait que des gagnants. Il y avait, voilà. y avait que des gagnants. Il y avait que des bonnes notes. Oui. Bah, parfois, il y avait des enfants qui étaient un peu distraits. De cette, Donc, on a essayé depuis un an de, de faire face à deux sujets qui sont un sujet euh, d'un pays qui profondément est en tension euh, de, sur un tas de sujets. On voit bien qu'on va parler d'autres sujets tout à l'heure, j'imagine. Euh, on a du mal à essayer de trouver une forme de compromis sur un certain nombre de sujets dans ce pays. Puis deux. Un pays qui a traversé des crises gilets jaunes, des crises Covid et des crises ukrainiennes avec des éléments d'inflation. De, de, et la Première ministre, sous l'autorité du président de la République, a déployé un certain nombre de mesures, à la fois sur les questions d'inflation, à la fois sur les questions qui tiennent aux retraites, puisque ça a occupé beaucoup l'automne et le printemps, vous le savez aussi bien que moi, si c'était mieux que moi. Et donc c'est plutôt dans ce registre-là qu'il faut regarder. Là, vous dites que en fait ce, ce sont les problèmes extérieurs qui engendrent cette, euh, cette ambiance dans le pays. Non, non, pas, Les Français non, je, disent que non, non, c'est je, je Emmanuel pas, Macron Non, non je n'ai pas dit que c'est... Je n'ai pas dit que c'était les problèmes extérieurs qui engendraient... Je dis qu'on nous sommes dans un pays qui est dans cet état de tension. Je, on va parler d'agriculture, je ne dis pas que c'est les problèmes extérieurs qui viennent créer ces tensions autour du sujet agricole. On a besoin dans ce pays d'essayer sur un certain nombre de sujets, de trouver des voies de compromis et d'essayer d'avancer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis un an. Je ne dis pas que les choses sont parfaites. Je n'ai jamais dit que les choses étaient parfaites. D'ailleurs, personne au gouvernement ne le dit comme ça. On essaie d'avancer, de faire face et d'armer le pays, au fond, face aux crises intérieures et face aux crises aussi et ça veut dire quoi que les Français ne vous comprennent pas ?– Non, il ne faut jamais penser quand quelque chose n'est pas compris que c'est la faute de vos interlocuteurs. Il faut, il faut sans doute s'interroger soi-même sur qu'est-ce qu'on dit, comment on peut le dire, Donc Les Français Français, on... sans doute que sur la question des retraites, si vous m'interrogez sur cette question-là. On a eu du mal à poser le débat qui était un débat, à mon avis, d'équilibre des comptes. Alors je suis assez fasciné de dire que maintenant, j'entends même le corps dire que finalement, peut-être que les comptes n'étaient pas équilibrés. Enfin bref, on a du mal à documenter la réalité des choses. On aura du mal à avancer dans ce pays si on n'arrive pas à dire ce qu'est l'état des lieux du moment. François Bayrou, votre patron, en quelque sorte, le patron du Modem, Marc Fénaud, disait sur ce plateau il y a quelques semaines, cette réforme n'est pas tout à fait la mienne. On aurait dû la faire différemment. On aurait dû notamment taxer euh, les patrons via les cotisations patronales. C'est votre avis aussi n'est pas tout à fait le, le, les échanges que j'ai avec François Bayrou. Bah c'est ce qu'il a dit en public lui-même. j'essaie de répondre à votre question. Néanmoins, oui. et euh, il disait à juste titre, je crois, qu'on a eu du mal, ce que je répète, à dire ce qu'était l'état du déficit actuel et ce qu'on voulait faire au travers de cette. Réforme. Mais d'autres sources de financement. Mais il avait y avait sans doute d'autres sources de, fi, de financement. Mais la source principale, on sait bien que c'est la mesure d'âge. D'ailleurs, c'est pas très original parce que c'est des mesures qui sont prises dans tous les pays européens. Alors, on peut toujours penser qu'en France, on est très différent des autres et, et très différent des gens qui sont à quelques centaines de kilomètres. De ici à Paris, enfin, il me semble que ce n'est pas très original de ce point de vue-là. En revanche, on n'a on a, on a pas réussi à dire ce qui était l'enjeu un d'équilibre, et l'enjeu d'équilibre, il n'est pas pour l'équilibre comme une marotte, il est un enjeu aussi de souveraineté. Quand vous n'êtes pas capable de, de payer ou d'assurer les pensions de retraite de, votre, de vos concitoyens et que vous devez faire de la dette pour les payer, vous avez un enjeu de souveraineté, parce que quand vous êtes dans les mains de vos créanciers, vous avez un problème de souveraineté, comme quand vous êtes dans les mains de votre banquier totalement. Mmh. En plus, euh, en, alors c'est pas terminé hein, sur la réforme des retraites. En plus des syndicats euh, qui veulent pas lâcher l'affaire. Il y a aussi euh, les députés du groupe indépendant Lyotte qui ont déposé une proposition de loi visant à abroger le report de l'âge légal à 64 ans et à, à euh, accélérer et, et mettre fin aussi à l'accélération de la durée de cotisation. Certains à droite, comme Aurélien Pradier, euh, pourraient voter, disent vouloir voter euh, cette proposition de loi comme la gauche. C'est une nouvelle inquiétude pour le gouvernement. Quelle sera vo votre, votre, votre l'attitude de la majorité Est-ce qu'il y aura de l'obstruction Je suis jamais. Alors attendez, je suis jamais inquiet du débat. J'ai été ministre des Relations avec le Parlement. Je suis jamais inquiet du débat au Parlement. Enfin, je veux dire, on n'a pas avoir peur des parlementaires. Ça ni veut dire qu'il n'y aura pas d'obstruction. Attendez. Ni nos concitoyens. Après, pardon. Est-ce que la majorité a le droit de faire des des amendements et de poser ses propres termes. Euh, vous avez eu, sur la réforme des retraites, 40 000 amendements. Je ne crois pas que ce soit le sujet de la majorité sur cette niche. Mais est-ce qu'on a le droit, quand même, quand on est dans la majorité, de dire qu'on n'est pas d'accord et de poser des amendements À partir de combien d'amendements on considérera que c'est une obstruction Enfin, je veux dire, on a le droit de poser des amendements. Je vous pose je la question que différemment. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille au vote sur cette proposition, Mais je, -ce... sur cette proposition. Mais je souhaite qu'on débatte. Je ne sais pas et si... Qu'il y a on un veut vote dire. final Pardon. ou est-ce que vous... On est dans une... vous allez faire ce que vous avez reproché Pardon. aux oppositions oui, oui. Excusez-moi, on a débattu quasiment trois semaines à l'Assemblée nationale. Oui. Là, vous pensez qu'on va régler cette... Enfin, soit c'est une question sérieuse et on considère qu'une journée, c'est peut-être un peu court. Mais allons-y. Ce n'est pas la première fois que dans une niche, je le dis, je le répète comme ancien ministre des Relations avec le Parlement, on met des textes comme si c'était... En une journée, que les sujets se pouvaient se trancher. Alors, j'entends plus que. Il la... articles hein, dans la proposition. Oui, j'entends. Non, mais oui, mais... très bien. Euh... Oui. Article 1, je supprime les impôts. Article 2, comment je les finance Enfin, je veux dire, on peut aussi faire un article. Il y a quand même une question de responsabilité quand on est parlementaire. Et donc, sur le texte, en, en l'occurrence de Lyot, j'entends qu'ils reviennent de 64 à 62. Et que, deux, ils reviennent sur le... la Touraine, qui n'a pas été votée par ce gouvernement, mais par les socialistes. La, touraine, le sur, le euh, passage de la durée de cotisation. Euh, euh, la durée de cotisation. Donc, vous estimez qu'une si journée, c'est trop court c'est peut-être pas inintéressant dans un débat, même de 12 heures à l'Assemblée nationale, de. Est-ce qu'ils sont capables, dans cette niche, de garantir les pensions de retraite sans augmenter le, les cotisations et sans baisser les pensions de retraite Je veux dire, ça mérite quand même un débat sérieux. On n'est pas. Je sais qu'on est dans un monde médiatique, je ne parle pas ici euh, en tant que tel, hein, mais euh, où euh, il suffit de, de claquer des doigts pour essayer d'apporter des réponses. En tout cas, ce n'est pas ma façon, ce n'est pas notre façon de concevoir les choses. C'est un débat sérieux, il y aura un débat. On a le droit, quand on est même dans la majorité, de poser des amendements et de dire on n'est pas d'accord avec vous. Peut-être pas un vote. On verra. Ce n'est pas moi qui suis l'accélération des débats et la façon dont ils se déroulent. Marc Fesneau, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'un sujet qui euh, intéresse et qui inquiète une bonne partie des Français. C'est la sécheresse déjà euh, en cours dans de nombreux euh, départements. On parlera de la situation des agriculteurs également. Le fil info, tout d'abord à 8h40 avec Maureen Suignard. Devant des milliers de soldats sur la place rouge à Moscou. Discours de Vladimir Poutine à l'occasion du traditionnel défilé pour célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie. Mais cette année, le président russe doit faire avec les difficultés de son armée en Ukraine. Ce matin, Kiev affirme avoir intercepté une vingtaine de missiles de croisière russe. Augmenter de 25% les contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines. D'ici la fin du quinquennat, voici l'objectif du ministre des Comptes publics. Gabriel Attal présente aujourd'hui son plan pour pour lutter contre la fraude qui représente jusqu'à 100 milliards d'euros chaque année. Ils sont sept anciens collaborateurs à dénoncer du harcèlement moral. L'ex-députée La République En Marche, Laetitia Avia, est jugée à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Les plaignants dénoncent des humiliations, des propos à caractère sexiste, homophobe voire raciste. Au Canada, les flammes sont toujours là. 400 000 hectares de forêt brûlés en quelques jours seulement dans la province de l'Alberta. C'est six fois plus que de tous les feux de forêt en France l'année dernière. France Info. Le 830 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Avec le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire Marc Feno, depuis l'été dernier la sécheresse s'est installée dans le pays, la plus fait rare des dizaines de départements sont en alerte. À combien s'élèvent les pertes de récoltes Vous avez déjà fait un état des lieux non, alors, pardon d'être un peu pragmatique dans ce genre d'exercice. Vous ne pouvez connaître l'état des lieux de la perte de récolte que quand vous avez récolté. C'est un peu une, une évidence. Il n'y a pas d'anticipation bah, Vous ne faites pas de l'anticipation sur la biologie non, mais... des plantes. Je veux dire, euh, s'il n'y a plus d'eau du tout, on perd tout. S'il y a de l'eau, et qui, manifestement, qu en particulier ce matin et, et depuis quelques semaines, il y a beaucoup de territoires en France où il pleut, et il pleut de façon satisfaisante. Dans mon propre département, on a une pluviométrie qui est plutôt satisfaisante. J'étais l'autre jour dans une région où on me disait il y a même un peu trop de pluviométrie. Donc, euh, la ah. météo n'est. Ce n'est pas une science que nous maîtrisons, et peut-être que c'est mieux ainsi d'ailleurs, sans doute que c'est mieux ainsi. Ça ne veut pas dire que, on va y revenir, qu'il n'y a pas des départements qui sont sous gros stress. Justement, euh, les Pyrénées-Orientales, Hydric... Pyrénées euh, où vous étiez en déplacement le week-end dernier, vous avez annoncé aux agriculteurs qu'une qu indemnisation leur allait être versée. à quelles conditions bah, C'est dans le cadre de la réforme de l'assurance récolte et heureusement qu'on a fait ça euh, qui était sans doute dans une forme d'impasse. Il euh, y, y, y a la solidarité assurancielle qui va jouer pour ceux qui sont assurés. Puis par ailleurs, par ailleurs, la solidarité nationale qui viendra couvrir une partie des pertes que pourraient rencontrer les... Les arboriculteurs, les viticulteurs, les maraîchers, on est plutôt sur ce type de culture dans ce département-là. Et donc l'idée, c'est de, de dire qu'on sera à leur côté, comme on l'a été d'ailleurs sur la grêle, sur le gel et sur la sécheresse l'été passé. Après, on a un sujet qui est bien plus terrible dans un département comme celui-là, parce que ce n'est pas simplement la perte de récolte qu'on a. Euh, c'est parfois la perte des les arbres, perte des des arbres, des arbres fruitiers. Long. On a entendu des arboriculteurs dire oui. euh, certains doivent jeter la récolte euh, oui. euh, en cours aujourd'hui. Si un arboriculteur perd ses arbres euh, sous l'effet de la, perte la, pour la sécheresse, est-ce qu'on les replante Est-ce qu'on l'aide à les replanter <rire> Ou est-ce qu'on dit il faut passer à autre chose parce que la sécheresse va se répéter Alors Ce que vous posez comme débat est un, un vrai débat. la vérité. D'abord, euh, c'est une perte pour fond, donc ça peut être indemnisé. La question, c'est est-ce qu'on arrive à construire un modèle qui permet de maintenir euh, de l'arboriculture. Euh, et l'idée, c'est, à mon avis, oui, sauf qu'il faudra se poser la question, que y ait des pertes pour récolte, ce n'est pas une, malheureusement une nouveauté dans le monde agricole. C'est l'histoire du monde agricole que d'avoir eu des aléas climatiques. Mais quand on est sur un, quelque chose qui touche la plante elle-même, mais si on ne peut pas planter d'arbres euh, fruitiers, si mmh. on ne peut pas planter de vignes, je ne sais pas ce qu'on plante, en fait, M. Fouvet. C'est ça, la difficulté. Et donc, on a besoin d'avoir un système qui soit... Économe en eau globalement, et honnêtement, la vigne, je visitais une exploitation dans l'Aude, il est tombé 90 mm depuis un an. 90 mm. La pluviométrie normale dans un pays comme le nôtre, entre 500 et 600 mm. La vigne était encore là. Euh, mais s'il ne pleut pas du tout, elle va disparaître. Et, et si je n'ai pas ça, en fait, il n'y aura plus aucune végétation. Donc on a besoin de s'assurer dans ce genre de département, peut-être d'un minimum de filets qui permettent non pas de garantir tous les ans qu'on produit, mais de garantir au moins qu'on puisse permettre la, le maintien d'un certain nombre de productions. Mais ça veut dire qu'il y, y a des cultures prioritaires en, en, en termes d'eau, en termes de... de, four, de, de... Bah, il faut qu'on pense notre système dans chaque territoire avec ce que sera la, la, la, le potentiel de pluie qui va tomber et est-ce que c'est des territoires, les, les productions qu'on a sont adaptées à la pluviométrie Mais ça veut dire qu'il y a des agriculteurs à qui on, on va dire dans les semaines ouais. qui viennent plus d'eau du tout, tant pis, la priorité aujourd'hui c'est... Non, alors ce qu'on a, qu a essayé de construire dans les Pyrénées-Orientales et ce qu'annoncera le préfet qui continue... À ces consultations. J'aurais vraiment salué le travail à faire des professionnels avec la préfecture pour essayer de trouver un point d'équilibre. C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu essaie de maintenir comme filet minimum d'eau pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de production Parce qu'on a quand même on est sur des productions, c'est des fruits et des légumes, c'est de l'arboriculture, enfin bref, c'est des productions qui nous servent. D'ailleurs, ce département des Pyrénées-Orientales, en termes de souveraineté, est important pour la France globalement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu préserve ce qu'on peut préserver au minimum et qu'on préserve aussi le potentiel de production pour pas que des arbres disparaissent Parce que sinon, c'est ça la difficulté. Mais c'est vrai que c'est une équation extrêmement compliquée de penser... On est déjà en agriculture méditerranéenne dans ces territoires. Le sujet n'est pas de savoir si on a des, des, des, oui. des cultures qui sont très consommatrices d'eau. Elles sont très peu consommatrices d'eau, déjà, ces cultures-là. Mais comment on fait en sorte de rendre le système encore plus résilient Est-ce que c'est des variétés qui sont plus résistantes Est-ce que c'est un accès minimum à l'eau sécher... pour permettre que l'outil de production soit maintenu C'est tout ça qu'il faut travailler. Vu la sécheresse, est-ce qu'on va prioriser les agriculteurs euh, et, euh, int et créer des interdictions pour les particuliers Non, mais vous voyez bien que la batterie de mesures qu'on prend, c'est des mesures... Alors, personne ne comprendrait qu'on dise aucune interdiction pour personne sauf pour les agriculteurs. Donc, c'est bien un effort collectif qu'on doit faire, mais vous voyez bien que la priorité, c'est l'alimentation en eau potable, et déclinant à partir de l'alimentation en eau potable, qu'est-ce qu'on fait sur le remplissage des piscines Qu'est-ce qu'on fait sur des usages L'arrosage des, des, des fleurs et des jardins, c'est peut-être moins prioritaire que l'agriculture. Enfin, quand je dis c'est peut-être, je suis certain que c'est moins prioritaire que l'agriculture. Ouais, Donc on a besoin chacun de faire notre part de l'effort dans cette affaire-là. Vous parlez des piscines. Dans les Pyrénées-Orientales, le gouvernement a annoncé l'interdiction de la vente des piscines hors sol des piscines qu'on euh, ajoute dans, dans son jardin. Pourquoi les piscines hors sol, mais pas la construction des piscines enterrées Mais Les, les piscines enterrées elles-mêmes, euh, de toute façon, il y a une interdiction de remplissage. Euh, sauf qu'il y a une, un contrôle qui est plus simple, d'ailleurs, sur des piscines, parce qu'il y a normalement, en bonne logique, une déclaration... Dans chaque dé... Quand vous, êtes, vous construisez une piscine, il y a une déclaration auprès de votre maire, puisque ça fait partie des éléments de la valeur d'un bien. Et donc, c'est plus facile à contrôler qu'une piscine hors sol. Pour tout le monde, la règle va être la même. Là, c'est pour ne pas en rajouter. C'est-à-dire l'interdiction du remplissage des piscines, ça va être la règle sans doute dans des dizaines de départements cet été Dans un certain nombre de départements où manque d'eau, oui, mais c'est une question de bon sens, me semble-t-il, oui. oui. Euh, ben ça, oui. vous commencez à prévenir les propriétaires en disant le... ben, pour l'été prochain, il ne Ça ne paraît pas, pas être une insulte faite aux gens que de dire, quand vous n'avez plus d'eau, quand vous avez 100 mm d'eau qui tombe sur un territoire, de dire, ben pardon, cette année, euh, on a besoin de prioriser l'eau potable, on a besoin de prioriser des usages essentiels, on a besoin de prioriser, euh, on ne l'a pas dit, mais dans les Pyrénées-Orientales, le, le pour abreuver les animaux, c'est quand même plus prioritaire que de remplir une piscine et ce n'est pas une violence qui est faite. Oui, d'ailleurs, le, voilà. le fourrage, on va en mettre. Alors après, il faut qu'on. Me semble-t-il, il faut qu'on gère l'urgence. Mm. Mais quand vous êtes responsable public, vous n'êtes pas simplement à commenter le « ici la sécheresse, là il y a trop d'eau ». Vous voyez, c'est parce qu'on va avoir des phénomènes climatiques atypiques. On a besoin de se projeter sur le moyen long terme. Comment on fait en sorte de réduire les fuites dans les réseaux d'eau. Il y a un certain nombre d'endroits où on perd 50% de l'eau qui est consommée, donc est quand même, enfin, qui est prélevée, pardon. donc c'est quand même important d'y travailler. Comment je fais, essaye de faire évoluer un modèle agricole Mais l'évolution du modèle agricole, ça ne peut pas être la disparition de l'agriculture dans ces territoires-là. Vous comprenez bien que c'est... Sinon, ça voudrait dire qu'on laisse, on laisse progresser une forme de désert. Marc Feno, est-ce qu'avec la sécheresse, les Français doivent s'attendre à payer leurs fruits et légumes plus chers cet été pas – Forcément, à date, euh, franchement, on ne peut pas… J'essaie de ne pas d'ailleurs être dans le catastrophisme, C'est n'est pas ce que vous êtes hein, non plus, mais… Euh... – Je pose la question, ah, non, moi, mais, Non mais, c'est pour ça que je dis que vous ne l'êtes pas, donc ouais. je ne vous fais pas de grief, je dis… – Pour est... l'instant, il n'y a pas de hausse constatée. – Pour l'instant, les hausses constatées sur les fruits et légumes ne sont pas liées à la question météorologique, elles sont liées principalement à la question euh, euh, Ukraine, euh, augmentation des charges, etc., il y a un sujet qu'on ne voit pas, c'est que de l'autre côté de la frontière des Pyrénées-Orientales, il y a l'Espagne. Et comme on n'est pas avec beaucoup. une très grosse sécheresse, pour Et le coup. comme on est... Alors, Là pour aussi. le coup, ils ont une grosse sécheresse avec un système d'eau qui, qui commence à faire défaut pour le modèle qui avait été construit sans doute, en partie. Euh, là, pour le coup, et c'est là qu'on a besoin d'être souverain et de ne pas dépendre des autres, parce que 50% des fruits et légumes, ils viennent de l'extérieur de nos frontières. Et donc, quand il y a un, un problème dans un pays comme l'Espagne, qui est un éminent pays en termes de production de fruits et légumes, ça, ça peut avoir des conséquences à l'été. Mais donc, ça veut ça dire verra. que les producteurs français pourraient tenter de tirer les prix vers le haut, puisque les pas produits pas les prix, euh, là, étrangers, espagnols ou marocains augmentent. Si les producteurs français faisaient les prix, ils en seraient heureux. Mais je crois que dans les rapports, on, dans EGALIM, on fait en sorte d'inverser un peu le rapport de force, mais c'est la loi de l'offre et de l'allemande, et l'attention qui naît sur les marchés, elle vient plutôt de, ce que, de ce qui, ceux qui viennent demander aux producteurs des choses, c'est-à-dire plutôt la grande distribution. Mais je ne jette de grief à personne, chacun joue son rôle et essaie d'anticiper des risques. Il y a une mesure de la loi Egalim qui est très régulièrement critiquée, notamment par Michel-Édouard Leclerc, c'est la mesure qui oblige les grandes surfaces à revendre 10% plus cher mmh. qu'elles ne les ont achetés les produits alimentaire, c'était euh, à l'origine pour sauver ouais. les revenus, euh, mmh. enfin, garantir des revenus aux agriculteurs. Est-ce que par période de gros temps et d'inflation, comme on la connaît aujourd'hui, avec une inflation alimentaire de plus de 15%, cette mesure pourrait être provisoirement mise de côté Alors d'abord, je voulais dire par une forme de boutade, si Michel-Édouard Leclerc n'est pas favorable, il faut déjà se demander si du, du coup la mesure pas, ne porte pas son intérêt. Euh, si ah, je vous n'avez pas confiance en lui ouais. Non, mais... Euh, nous n'avons pas le même type de combat. Le combat de michel Édouard Leclerc, c'est que euh, plus le prix est bas, mieux c'est. Sauf que plus le prix est bas, plus on fait disparaître les producteurs et plus on se retrouve dans la situation de perte de souveraineté euh sur les fruits et légumes, par exemple, sur le lait, par ailleurs. Et on peut avoir un dialogue. Je n'ai pas envie de faire michel Édouard Leclerc un bouc émissaire, donc ça ne m'intéresse pas de, de, la, de la jouer comme ça, pour être très honnête avec vous. Mais en, besoin, en revanche, qu'on ait besoin de rémunération, c'est une chose importante. La question, c'est. Mais par exemple, attendez, on ne pourrait pas passer à 5%, oui. ce qui permettrait de réduire d'autant. Ouais. dès lors que la, la grande distribution commencera à rogner sur ses marges, enfin, il n'est pas démontré aujourd'hui. Que sur les marges de la grande distribution, en particulier sur les fruits et légumes où la marge est assez importante, il y a une marge importante. Sur le c bio. C'est plus la gran... sur, le le, bio, le sur le, le Bercy, bio. Sur le bio. les industriels qui ont pris la paume, hein, souvent, hein, qui ont réduit leur marge. Hein. C'est ce que dit le rapport de Bercy. Hein. Il dit que c'est plutôt. Donc l'effort maintenant, il est justement je, chez je le dans exemple, Sur le bio, amis. par exemple, euh, on sait très bien qu'on marche beaucoup plus sur le bio dans la grande distribution que sur les produits conventionnels. Si on voulait aider le bio. On ferait moins de marge, on ferait la marge, du. après tout, pourquoi il y a plus de marge sur le bio que sur le produit conventionnel Parce que ça, les clients accepteraient plus qu'il y ait une marge plus importante, donc chacun doit faire sa part et la grande distribution peut faire la sienne aussi, me semble-t-il. Marc Fénot, ministre de l'Agriculture, invité de France Info, jusqu'à 9h, il est 8h51, Maureen Suignard pour le Fil Info. Ce n'est vraiment pas une urgence, estime sur France Info ce matin le député du modem Jean-Louis Bourlange. En cette journée de l'Europe, une proposition de loi du groupe Renaissance est examinée à l'Assemblée pour rendre obligatoire le drapeau européen sur les frontons des mairies, proposition rejetée par l'opposition et qui divise donc aussi au sein de la majorité. Les députés aussi amenés à se prononcer sur cette résolution pour classer le groupe paramilitaire russe, Wagner, comme groupe terroriste la Russie qui célèbre aujourd'hui la victoire face à l'Allemagne. Défilé militaire alors que l'armée est en difficulté sur le terrain ukrainien. La présidente de la Commission européenne est à Kiev en ce moment même pour apporter le soutien de l'Union à l'Ukraine. 300 nouveaux mots dans le dictionnaire. Le Larousse et le Robert s'enrichissent pour leur édition 2024. Être en PLS, crush, méga-bassine ou encore zone à faible émission. Et puis le choc du jour en football. Le Real Madrid reçoit Manchester City à 21h. Demi-finale allée de la Ligue des champions à suivre sur France. France Info. France Info. Le 8.30 France Info. Salia Brakia, Marc Fauvel. Avec le ministre de l'Agriculture, Marc Feno, vous vous êtes lancé dans, dans un bras de fer contre l'ANSES, l'agence qui évalue les risques des pesticides et qui délivre ou pas euh, les mises sur le marché. Qu'est-ce que vous lui reprochez D'abord, je ne me suis pas lancé dans un bras de fer. Pardon de dire les choses. Et, et, et qu'est-ce que je lui reproche Rien. Je dis juste que... Qu'est-ce qui nous a amené parfois en situation de difficulté pour l'agriculture française C'est que dans un espace européen, prendre des décisions comme si nous étions une île déserte, mais ce n'est pas l'ANSES qui est en cause on se registre. Ah – bah attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. – Vous dites, je oui. me suis pas lancé dans un bras de fer. Vous avez déclaré au sujet de l'ANSES et devant euh, la FNSEA, c'était lors de son congrès, je vous cite, je ne serai pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence, agence qui, c'est moi qui l'ajoute, est aujourd'hui Indépendante puisque ce n'est pas votre non, ministère. Elle n'est pas indépendante, pardon. C'est pas une autorité indépendante. C'est une agence. Donc elle est sous votre autorité. Est sous tutelle de de ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, du ministère de la. Et c'est pas une insulte que d'avoir une agence qui est sous tutelle ou co-tutelle. D'ailleurs, y compris sur un certain nombre de produits, c'est le ministère de l'Agriculture qui saisit l'ANSES et qui lui demande Comme de faire une analyse de, de risque. Donc, euh, en revanche, à chaque fois c'est pondéré. Je vais vous donner deux exemples ouais. sur lesquels c'est pondéré. Sur la question de la grippe aviaire, l'ANSES produit un avis. L'avis de l'ANSES parfois c'est de dire il faut confiner l'ensemble des animaux. Bon, j'ai une demande parfois de la Confédération paysanne qui me dit qu'il faut les laisser, laisser sortir les animaux dans les élevages les plus extensifs. Vous voyez bien qu'on pondère entre un avis et une réalité. Donc c'est juste consultatif pour vous, M. Vélance. Non, non, non, n'essayez ne, ne, ne, ne pas de me faire dire ouais. ce que je n'ai pas dit, je vois bien ce que vous voulez m'emmener. Non, ça n'est pas juste consultatif et vous ne m'avez jamais entendu dans aucune déclaration remettre en « attendez ». Laissez-moi finir. Bah, je n'ai rien dit. Non, mais est... Vous voyez d'autres comme disait l'autre. <rire> vous ne m'avez jamais vu remettre en cause l'avis de l'Anceste sur son fondement scientifique. Jamais. Non, mais enfin, jamais. Par jamais vous que... m'avez entendu dire, par dire exemple, ça. Par exemple, sur le métolaclore, Est-ce un... est est donne. Voilà, Est-ce métholachlor On a une décision. Métholachlor, je rappelle, pardon, euh, puissant herbicide qu'on trouve notamment dans les eaux de millions Absolument, de, de, enfin, de Français. Absolument. Le dérivé de l'U.S. métholachlor. un avis et vous dites que cet Jamais je n'ai dit... Que je remettais en cause la ville de parce que je n'ai pas la compétence et ça n'est pas mon tempérament. Je dis juste, on a une décision qui vient et on sait qu'on a une décision devant nous qui est une décision européenne. On est dans le même espace et dans le même marché commun. Si c'est un produit qui pose des problèmes, j'espère... J'estime, je pense, que ce n'est pas idiot que ça se passe dans l'espace européen, parce que les produits européens ils traversent la frontière. – Vous dites à l'ANSES, ce n'est pas vos oignons, c'est à l'Europe de vous non. occuper de ça ?– deux... de Non, ça, non je, je dis juste qu'on aurait besoin sur ce type de sujet de mieux se coordonner. Et deuxième élément, je dis une deuxième chose, c'est quand on sait qu'on a un produit comme ça, et c'est tout le sens du plan, la planification qui a été voulue par le Premier ministre et le Président de la République, on a des molécules, il y a la moitié des molécules aujourd'hui autorisées, on sait qu'elles vont repasser à la moulinette ou de l'ANSES ou de l'EFSA, ben bref, et c'est normal, on réévalue le risque, parce que les données scientifiques sont nouvelles et permettent ouais. de le faire. Est-ce qu'on peut aussi se mettre en mode de, on sait qu'il y a un risque que cette molécule disparaisse, comment on trouve les alternatives, pour ne pas se retrouver en situation d'impasse technique ?– mais, mais quand on sait que, dans le cas du S-métholaclore par exemple, on sait que 3,5 millions de Français n'ont pas eu accès à une eau, euh, une eau potable… – C'est pas, euh, pas, pardon… Une... J'en sais si, quelque chose... Si, si, non, attendez, attendez, attendez. L'eau a été je pour des histoires de santé publique. C'est pas dans votre mais, rôle de dire, mais, OK, l'ANSES a raison, il faut arrêter ça. D'accord, très chose. bien. Mais est-ce qu'on est là pour importer l'agriculture que nous ne voulons pas C'est-à-dire que si ça produit un effet qui est de la distorsion trop grave de concurrence aux frontières européennes, d'abord, les produits rentreront avec ce produit-là, qu'est-ce qu'on a gagné Et deux... Ça veut dire qu'on ne. Ça, dans nos veut dire que ça ce sera pas dans, les, dans, nos, dans nos nappes. Ah, et donc, c'est dans les nappes des autres et ce n'est pas grave, ça nous donne la bonne conscience. Mais Alors, non, mais déjà, nous, on prend la bonne si conscience. Pas... Si on pousse la logique, ça veut dire qu'on accepte de faire faire du textile dans des conditions dégradées pour des êtres humains ailleurs, mais ce n'est pas grave, nous, on est vertueux. Non, le mieux, c'est quand même que nous, on prenne. Les adaptations nécessaires et les transitions nécessaires. Jamais vous m'entendrez sur le terrain vis-à-vis -vis du monde agricole de la facilité, parce qu'il y a besoin de transition. Mais on a besoin de le faire en ordre européen. Ça ne remet pas en cause les décisions euh, scientifiques de l'ANSES. Jamais je ne dis ça. Je dis juste, est-ce qu'on ne peut pas essayer de regarder quelles sont les alternatives qu'on a devant nous et comment on fait en sorte de faire de la planification Quand on fait de l'automobile, de l'aérien, euh, du logement, tout le monde comprend qu'il faille 5, 10, 15 ou 20 ans. Tout le monde. C'est parfois une question. C'est des années quand même. Et non mais. – Alors On je ne découvre vous dire, pas le phénomène Les, produits, les oui. produits dits les plus à risque, 85% de diminution depuis 5 ans. Euh, le bio en France, doublement des surfaces depuis 5 ans. On est le pays européen qui a le plus de surfaces en bio. Alors il faut arrêter quand même en permanence de dire de l'agriculture ce qu'elle n'est pas, et essayer de dire le chemin qu'on a encore à faire sur les questions d'eau, sur les questions de pesticides, et il faut travailler les alternatives. J'étais avec les députés européens hier soir, du groupe Renew, pour dire, avec Pascal Canfin, Jérémy Decerle, pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve comme chemin pour se mettre dans la trajectoire ré, de la réduction des, des produits phytosanitaires Parce qu'il faut se mettre dans cette trajectoire-là. Un dernier mot, Marc Fesneau, votre nouvel conseillère en communication qui vous accompagne, je crois, ce matin, euh, euh, en régie, euh, ici à France Info, connaît très bien l'industrie agroalimentaire, puisqu'elle était, il y a quelques jours encore, directrice de la communication de l'ANIA, c'est le lobby euh, euh, des intérêts de l'industrie de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est gênant euh, non. Et si elle avait été, vous avez si elle avait à travaillé embaucher. pour des gens qui faisaient du steak. Euh Végétal ou du steak de biologie moléculaire, ça ne vous poserait pas de problème. Si c'était quelqu'un qui avait travaillé pour L214. Bah, je poserais la, la, juste... la même question. Je crois. Non, non, je ne pense pas que vous me poseriez ah bah, la même euh, question. En tout cas, mais on n'aurait si pas la voulez. même mais mais je je je crois crois question. Aurait, on aurait, on aurait je je c'est que si un lobby comme un Et autre. par ailleurs, l'industrie ouais. agroalimentaire, c'est des choses que vous-même, vous consommez tous les jours. Vous consommez ah bah oui, oui, oui, des pâtes, ouais. vous consommez des bonbons. Est-ce que c'est des gens qui sont toxiques à la santé Il n'y a pas l'ombre d'un conflit d'intérêts Mais après, il y a une troisième borne. D'abord, est-ce qu'on prend des gens compétents Je peux aussi prendre des gens qui n'y connaissent rien. Euh, je peux, un chanteur d'opérette. alors comme ça, il n'y aura pas de risque de conflit d'intérêts, euh, et on n'aura pas de procès mais pas, en conflit un... d'intérêts. On, on, bon, on a besoin y de y gens y a compétents, et deuxième élément, il y, un, il y a un truc, vous savez comment ça s'appelle Pour le coup, c'est une autorité indépendante, ça s'appelle la haute autorité. De transparence de la vie publique, qui sur chaque nomination dans un ministère, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où ça se passe comme ça, vous donne un avis et vous dit c'est compatible ou c'est pas compatible. Donc je suis très heureux de l'avoir parmi nous. Par et là, monde. la haute autorité a donné un feu vert complet. elle a donné un feu vert avec la borne de elle ne peut pas entrer en contact avec son. Mais c'est normal. Avec qui elle ne peut pas entrer en contact Avec son précédent employeur. Mais c'est normal. C'est-à-dire celui qui est l'un de vos interlocuteurs aujourd'hui, Martineau. Pardon, monsieur oui. c'est les conseillères en communication. Elle ne va, va pas être en charge du dossier industrie agroalimentaire. J'ai un autre conseiller qui travaille sur l'industrie agroalimentaire. Ouais, les deux ne se parleront pas. Monsieur, Monsieur Fauvel, vous voyez bien que Je suis voyez un peu bien. De mauvaise, là vous êtes un ouais. tout petit vous l'avez dit vous-même. Merci, c'est bien d'être jugé c'est pas mal. Ministre de l'agriculture, merci à vous. Très bonne journée à vous.